Et puis une partie de la voûte donc de la nef s'est effondrée en 2009 quand on a eu des chutes de neige très très importantes. Mais avant, il y a eu en fait un audit euh, et j'ai été contactée par une entreprise locale euh, parce qu'il y a eu un appel d'offres pour euh, démolir les voûtes. Et, euh, donc, euh, l'entreprise en question me demandait, mais Gabriel, est-ce qu'on est vraiment obligé de démolir, est-ce que ça menace vraiment, est-ce qu'on ne peut pas arriver à la sauver. Et donc on est allé ensemble, et puis effectivement c'était très menaçant, mais on a des moyens aujourd'hui pour sauver ce genre de... De, de bâtiments, et après, l'entreprise en question avait répondu avec une solution en, en variante en, en, en sauvegardant les vous Et donc, là-dessus est arrivée la, la neige et ça s'est effondré tout seul. Donc, euh, la peine est tombée. Dans... Donc, ça, c'était la première fois que j'ai fait connaissance de la vieille église. Et donc, après, effectivement, la voûte est tombée il y a eu des travaux euh, de Urgences qui ont été fait financées par la Drac. C'est un confrère de, de Nîmes qui, qui a géré donc vraiment la sauvegarde, le, euh, c'est les arras qui ont été remaçonnées pour pas que ça se dégrade plus. Et après, la, la commune a lancé un appel d'offres pour trouver un architecte pour restaurer. Donc ça, ça devait être en 2010. Et donc on a été retenu pour mener les des travaux, donc une, pre une première phase de travaux. Donc, on a trouvé ce compromis euh, d'aujourd'hui, à savoir restituer, restituer la, la voûte de la nef principale et de vitrer en fait les bas-côtés qui ont été rajoutés au XVIIe siècle. Parce qu'en fait, comme ça, on retrouve la croix latine des églises romanes, un plan très classique. Et puis. Et en fait, suite aux guerres de religion, il y a eu des incendies, les églises ont été transformées et puis à ben, en fait, c'est les deux bas côtés qui ont été rajoutés, parce qu'en fait, après les guerres de religion, on a eu une naissance de fidèles, donc il fallait accueillir les nouveaux fidèles. Et l'idée était de rééclairer mieux, parce que bon, les édifices comme ça, romans, sont très très sombres. Et là, on, a, on est en train de préparer un deuxième appel d'offres pour une deuxième phase de travaux pour utiliser, euh, pour refaire les sols, refaire l'électricité, euh, pour pouvoir ouvrir au public à nouveau euh, l'église. Comme l'édifice est inscrit à, à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, donc euh, il y a la DRAC à Montpellier qui, qui a un œil sur euh, sur euh, ce qu'on propose et qui peut dire euh, « non, là vous allez trop loin, pas assez loin ». Puis oui, ce qui est important à dire aussi, entre la première phase de travaux et la deuxième, comme on, voilà, on voulait toucher le sol, il y a eu une campagne, c'est ça qui a mis longtemps aussi, il y a eu une campagne de fouilles. Euh, préventive. Donc, comme nous, on proposait de, de restaurer le sol, donc de, de retrouver le sol d'origine. Puis dans la première proposition, il y avait même euh, évoqué de, de faire un plancher chauffant. Donc du coup, il y a eu des, des fouilles préventives et, qui ont permis de, de retrouver la, le chevet plat d'origine. Euh, même, euh, même avant l'église romane, donc euh, des maçonneries très, très intéressantes du Xe siècle. Donc, euh, et suite à cette campagne de fouilles, euh, il y a eu un dialogue avec la drape, on ne touche pas du tout au sol, au contraire on laisse en état et on rajoute uniquement un béton d'argile pour euh, rééquilibrer les niveaux, pour, pour avoir une surface plane euh, bah, accessible au public. Et euh, donc ça, ça a été validé après par, par Adra. Donc on essaye de, de donner une image qui finalement n'a jamais existé parce que bon, c'est pareil, les bas côtés et vitrés, ça, ça n'a jamais existé. Et là, ça a été accepté par les services de l'État parce qu'on permet une meilleure lecture de l'édifice d'origine et on montre ce qui a été ajouté. Donc euh, il y a toujours cette honnêteté de dire euh, voilà, ça c'est d'origine, ça on l'a rajouté. Et puis bon, les bâtiments au fil des siècles ont évolué, donc pourquoi pas évoluer aussi avec les techniques d'aujourd'hui ou des touches un peu plus contemporaines comme comme les comme les Verrières, là, sur sur les bas-côtés. Ce qui ce qui est très très intéressant sur cette église, c'est à la fois donc euh, les décors peints du XVIIe siècle, ça c'est assez rare dans la région. On a aussi sur, euh, sur le pignon d'entrée, on a un enduit avec un faux appareil euh, de pierre, XVIIe pareil, un petit peu comme euh, sur le palais épiscopal à, à Uzès. Mais c'est les deux seuls exemples euh, dans la région où on, on a un travail vraiment très fin sur euh, les enduits extérieurs. Quand on a fait la première campagne de travaux, on avait vraiment peur que les décors du, du cœur euh, euh, tombent, parce que c'était en très, très mauvais état, c'était euh, à la pluie depuis euh, euh, des décennies, parce que la toiture n'était plus étanche, et donc on a échafaudé tout l'intérieur et on a euh, appliqué ce qu'on appelle des pansements en, fait, euh, en bordure des, des, des décors pain. Et réinjecter un coulis de chaud pour, pour les consolider avec le, le support. Et quand on le voit pas d'en bas, mais quand on regarde l'angelo là haut de très près, donc là on a pu prendre des photos, cet ange en fait au départ était un ange roman avec des traits très simples, en fait juste un profil, donc les deux yeux, le nez, très très sommaire et il a été repeint au moins quatre ou cinq fois. Et donc on voit les différentes couches qui sont rajoutées, mais toujours dans le respect et à son emplacement d'origine. Donc c'est quand même intéressant de voir aussi, ben, on a fait du neuf, du propre, mais on a quand même respecté l'architecture et ou en l'occurrence le décor d'origine, mais on a un peu modernisé à chaque, à chaque période. On savait que l'église a été rallongée, mais les fouilles archéologiques donc, ont permis de retrouver ce, ce chevet plat, qui est, qui est assez exceptionnel et puis qui remonte beaucoup plus loin dans le temps. Donc, bon, on savait que l'église était romane, mais là on, on, est, on est bien plus ancien que l'époque romane. On, on le soupçonnait un petit peu, parce que quand euh, on a fait les travaux, on est tombé sur des, des tombes à l'extérieur qui sont des tombes couvertes en, en tuiles romaines. Donc euh, là aussi, euh, c'est des tombes qui peuvent dater du 10e siècle. Donc, le, euh, bon, le cimetière était toujours autour des, de l'église, donc là c'est un cimetière euh, très ancien. Et euh, voilà, la maçonnerie, puis on a trouvé euh, en, Table d'hôtel aussi qui est réutilisée en seuil, donc avec des inscriptions qui pour l'instant n'ont pas pu être déchiffrées, mais qui semble aussi. Euh, voilà, c'est sûrement euh, la première table d'hôtel de l'édifice qui est utilisée en seuil de porte. On a aussi là euh, une fenêtre feinte qui, qui est intéressante aussi dans le bas-côté et puis on voit en fait contre la fenêtre il devait, il devait y avoir un retable c'est en fait, un, un petit hôtel latéral donc ça on a voulu garder les traces aussi et puis bon la, la fenêtre feinte peut-être un jour ce sera quand même intéressant de, de lui redonner un peu de, plus de couleur et après, ben dans les fouilles, on a trouvé aussi la calade d'accès, en fait, qui reste encore un peu ouverte là aujourd'hui, euh, qui fait partie aussi de, des aménagements urbains d'origine, et qui va être euh, donc dans la deuxième phase de travaux restaurée euh, pour, pour qu'on retrouve un aménagement de la placette un peu plus, euh, plus joli, plus avenant euh, qu'actuellement. On a restitué la, la porte d'origine à la première euh, parce qu'on l'avait, mais elle était en trop mauvais état, mais elle, est laissée, elle a été laissée euh, sur place. Et euh, bon, on n'est pas aux normes par rapport à un établissement recevant du public avec une porte comme ça. Donc il est prévu un sas d'entrée vitré. Et puis pareil, en fait les, euh, les, les fenêtres hautes, les mettre verriers pour en proposer un, un projet artistique. Euh, qui va donner un côté aussi euh, plus moderne. Voilà. C'est dans la continuité d'écriture de l'histoire de l'église. Dans le cœur, on voit qu'il y a beaucoup de vides, en fait, euh, des, des tableaux qui ont été enlevés. Et euh, quand on a travaillé sur la vieille église, euh, la mairie m'a demandé d'aller voir la nouvelle église et dans. Dans le clocher, dans les fientes de, de pigeons, on a trouvé un tableau là aussi du XVIIe siècle qui provient en fait de, de l'ancienne église. Donc on a pu mettre en sécurité, bon qui est en très très mauvais état. Alors c'est euh, la fuite de Jérusalem, c'est Marie sur sur son, son âme. Alors, donc euh, c'est très intéressant et on retrouve en fait le, le même dessin d'ange que, que dans le cœur. Donc c'est un tableau qui, qui, qui venait d'ici. On a aussi euh, les, les différentes stations du chemin de Croix qui, qui a été amené aussi à l'église. La, à la euh, enfin ne l'église. pas dire la nouvelle église, c'est l'église. Il y a aussi euh, un retable en fait, qui, qui, qui vient d'ici. Donc euh, un peu les liens qu'on peut faire. Après, bon, ça a été utilisé longtemps en, en remise agricole. Donc on retrouve euh, bah, des cuves, on a retrouvé euh, des outils, euh, ouais, des, des choses plus de la vie de tous les jours. Et puis bon maintenant, je pense que les gens sont habitués de, de revoir un, un édifice avec une toiture, un, un couvert. Et il faut vraiment le rendre à, à la commune pour. À, et aux habitants pour pouvoir l'utiliser en bonne et due forme. Donc, il a été décidé de créer un, un lieu dé, dédié à la biodiversité de Belvese, en fait. Donc, avec. Euh, des possibilités de, de faire des, des conférences, d'avoir de, des projets de biodiversité qui puissent utiliser le lieu, avoir un, un, un laboratoire, donc voilà. Donc tout ça c'est en train de se construire.